Voici mon frère Simon. Son plus grand rêve, devenir rentier. Et moi, c'est pareil. Bien conscient de la richesse de notre grand-père Anatole, nous avons donc logiquement décidé de l'exécuter au plus vite. Nous avons tout essayé tentative de noyade, jus de muguet et même venin de serpent mais increvable ce Anatole. Malheureusement pour nous, après de multiples tentatives d'élimination, le vieillard s'en est toujours miraculeusement sorti. Ah, les jeunes de nos jours ne vont même plus au bout de leur projet. C'est plus ce que c'était. Alors, il y a quelqu'un Finiver, oui. c'est toi Allez Oh Philibert, oh, c'était toi le boucan oh. les accidents. Je vous, vous oublierai jamais, les petits. Découvrez vite nos aventures.